Allo Améria! Allo! Allo! Je suis dans l'eau! Elle est pas belle notre belle langue française? Ratsa-cha! Allo, Christophe Golombo comment vous êtes? A juste comparer ton pays, non! Sont tous les poutsants, mais qui poutent, ça dit tout! Ah! Et comment vous dites à ce pays? Ce pays, il a dit que vous vous dites A une allô. Cosa é este filme? É o um filme que fala de uma dona que principia o um mistério e se deve ocupar de dois porcos. Deve tomar o porco. E não, e dois porcos se chamam Giovanni Povo. E se deve ocupar. Alô, Amerinha. Aiudo, aiudo! São trapo lá, aqui na govêncila. Amerinha, alô. Acidono, acosiginato, acido sulfúrico. Mas, cosa vete? Une bombe! Hein? Mais par qui vêtent une bombe? Tu une garouille de la a de partout. la vie de la vie de la la la vie de la de la Allo Mi sono passato una giornata in Guardia Vista Oh, ma per chi? E per chi, per chi, Ho portato a Mark Jordan in casa eh? e, e, e, e, e l'ha lavato, e l'ha lavato, e ho mio mio l'ha lavato. E dopo? e dopo, e dopo, e dopo, e dopo un e problema e con non qui s'est a mémoire, devant de perdre la mémoire, il y a un gâtier à faire. Gâtier.